Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais insister sur le chapelet euh, le chapelet qui, euh, je le rappelle, euh, doit être prié tous les jours c'est une demande de la Sainte Vierge au moins le chapelet, donc ça prend une demi-heure tous les jours euh, sachant que le rosaire, on, on peut très bien prier le rosaire tous les jours, je pense que je pense que c'est, ce sera très profitable, le, donc le rosaire c'est entre 3 et 4 chapelets, ça dépend hein, de, de, sur, de quel point de vue on se place. Euh, traditionnellement le, le rosaire c'est trois chapelets, euh, les mystères joyeux, douloureux et glorieux. Le pape Jean-Paul II a rajouté euh, une, un chapelet euh, sur les mystères lumineux, euh, c'était en 2000 je crois. Donc voilà, donc ça dépend. Donc le, le chapelet, enfin le rosaire c'est entre une heure et demie et, et, et deux heures, ça dépend, euh, ça dé, ça dépend de, de combien de chapelet on dit, trois ou quatre. Et donc la, la, la Vierge, je, je pense qu'on peut réciter le rosaire tous les jours. Hein. Je pense que ça peut être un même un minimum, sachant que mettre du la, la Vierge dit qu'il faudrait au moins prier trois heures par jour. Donc voilà, ça me laisse le temps de, de faire les prières du matin, euh, les prières du soir et de coller un rosaire complet, euh, quatre mystères quatre séries de mystères euh, euh, dans la journée. Et, je, et si on rajoute ça à ça la, la, la messe quotidienne, je pense qu'on on fait, on fait très bien, on se sanctifie très rapidement. Alors je voulais commenter un peu avec vous un, un article de, sur Aletheia, euh, sur le chapelet. Un seul chapelet offre 15 promesses, 10 bénédictions et 7 bienfaits. Donc je voulais voir ça avec vous, je voulais insister là-dessus, parce que c'est important, c'est très important. Donc je, je vais sauter le premier paragraphe, hein, qui, qui, qui souligne juste qu'il faudrait prier en famille. Parce que, enfin, si possible, prier en famille, c'est... Car je pense que la prière, enfin, même, c'est pas que je pense, c'est que ça est, euh, quand on prie euh, à plusieurs, la prière a plus d'impact auprès de Dieu. Donc, si, si on est deux, trois, voire plus, à prier tous ensemble d'un même cœur, euh, la prière a beaucoup plus d'impact auprès de Dieu. Donc, elle a beaucoup plus de chances d'être exaucée. Alors, euh, sinon, donc, là, pour revenir aux, aux 15 promesses de la Sainte Vierge euh, sur, le, sur la récitation quotidienne du rosaire, donc à tous ceux qui réciteront dévotement mon rosaire, je promets ma protection toute spéciale de très grandes grâces. Donc, être protégé, je pense, par, par les temps qui courent, ça, ça ne se boude pas. Celui qui persévérera dans la récitation de mon rosaire recevra quelques grâces signalées. Le rosaire sera une armure très puissante contre l'enfer, il détruira les vices, délivrera du péché, dissipera les hérésies. Le rosaire fera fleurir les vertus et les bonnes œuvres et obtiendra aux âmes les miséricordes, les miséricordes divines les plus abondantes. Il substituera dans les cœurs l'amour de Dieu à l'amour du monde, les élevant au désir des biens célestes et éternels. Que d'âmes se sanctifieront par ce moyen. Donc effectivement, le rosaire est un un outil de sanctification euh, incomparable. Euh, moi, je peux vous dire que je, je prie le rosaire tous les jours depuis, euh, depuis cinq ans, et ça m'a donné une intériorité, une paix intérieure, ça a approfondi ma, mon esprit de, de religiosité, euh, ça m'a donné une, euh, ou plutôt ça a épanoui mon âme contemplative. Et, euh, et franchement, si, si le rosaire n'existait pas, il faudrait l'inventer. Celui qui se confie en moi par le rosaire ne périra pas, autrement dit sera sauvé, donc des flammes de l'enfer, et accédera à la vision béatifique au ciel. Celui qui récitera pieusement mon rosaire en considérant ses mystères ne sera pas accabl accablé par le malheur. Pêcheur, il se convertira, juste il croîtra en grâce et deviendra digne de la vie éternelle. Les vrais dévots de mon rosaire seront aidés à leur mort par les secours du ciel. Autrement dit, la dernière minute de notre vie est, je dirais, la plus importante de toutes. Parce que, aux dernières secondes de notre vie, c'est là où tout bascule, en fait. Et l'arbre tombe toujours du côté où il penche. Donc, euh, c'est... À à notre dernière minute, il faudra pencher du bon côté. Et le rosaire peut nous y aider fortement. Euh, ceux qui récitent mon rosaire trouveront pendant, pendant leur vie et à leur mort la lumière de Dieu, la plénitude de ses grâces. Et ils participeront au mérite des bienheureux. Je délivrerai très promptement du purgatoire les âmes dévotes à mon rosaire. Les véritables enfants de mon rosaire jouiront une grande gloire dans le ciel. Ce que vous demanderez par mon rosaire, vous l'obtiendrez. Ceux qui propageront mon rosaire seront secourus par moi dans toutes leurs nécessités. J'obtenais de mon fils que tous les confrères du rosaire aient pour frères en la vie et à la mort les saints du ciel. Ceux qui récitent fidèlement mon rosaire sont tous mes fils bien-aimés, les frères et sœurs de Jésus-Christ. La dévotion à mon rosaire est un grand signe de prédestination, effectivement. Je pense que si vous récitez votre votre rosaire tous les jours, et même votre chapelet, je pense que vous êtes prédestiné à, à être sauvé. Et effectivement, euh, les dernières secondes, euh, je pense que mourir en disant son chapelet est, une, est un gage de salut. Alors, les bénédictions du rosaire, d'après les magistères du pape, donc les pécheurs obtiennent le pardon, les âmes altérées seront rassasiées, sont rassasiées. Ceux qui sont liés voient leur entrave brisée, ceux qui pleurent trouvent la joie, ceux qui sont tentés trouvent la tranquillité. Les indigents reçoivent du secours, les religieux sont réformés, les ignorants sont instruits, les vivants triomphent de la décadence. les morts sont soulagés par manière de, souffre, de, souffre, de suffrage. Alors les bienfaits du rosaire. Hein. D'après Saint Louis Marie-Grillon de Montfort, nous est, donc le, le rosaire nous élève insensiblement à la connaissance parfaite de Jésus-Christ, purifie nos âmes du péché, nous rend victorieux de tous nos ennemis, nous rend la pratique des vertus faciles, nous embrase de l'amour de Jésus-Christ, nous enrichit de grâce et de mérite, nous fournit de quoi payer toutes nos dettes à Dieu et aux hommes, et enfin nous fait obtenir de Dieu toutes sortes de grâces. Continuons à réciter le rosaire et si vous n'avez pas encore commencé à le faire, sachez que c'est peut-être par là que le Seigneur vous appellera à rejoindre sa bergerie, à devenir son fils, le fils de, ta, de sa très sainte mère et frère de son fils bien-aimé. En aimant et priant avec dévotion, Marie, notre mère pour toujours. Alors, euh, là je suis sur un site euh, vers demain sur comment réciter le chapelet. Euh, Bon, je, je, je, je, vais pas, euh, je vais quand même insister euh, sur les, les grâces, en fait. Moi, j'aime beaucoup euh, méditer sur ces grâces quand je récite le, le chapelet. Donc, je vais commencer par les mystères joyeux. Donc, euh, l'annonciation correspond à l'humilité. La visitation correspond à la charité envers le prochain. La naissance de Jésus correspond. Correspond à l'esprit de pauvreté, euh, à la paix aussi, euh, au détachement des richesses. La présentation de Jésus au temple, c'est sur la pureté, aussi sur l'obéissance. Euh, le recouvrement de Jésus au temple, c'est. Ben, enfin, en fait, bon, ça, ça dépend des. En fait, les, les, les, les mystères en question sont assez euh, larges. Euh, sont suffisamment riches pour qu'on ait différentes interprétations euh, le recouvrement de Jésus au temple c'est aussi euh, voir Jésus en toutes choses c'est aussi la, la sagesse euh, ensuite c'est les mystères lumineux pardon. donc euh, le baptême de Jésus c'est euh, euh, méditer sur la grâce du baptême euh, Ensuite les, le premier miracle au noce de Cana, donc c'est la transformation de l'eau en vin, c'est euh, l'intercession de Marie, c'est aussi la confiance euh, en Dieu, la confiance en Marie, euh, s'abandonner, autrement dit s'abandonner à Dieu. Euh, L'annonce du royaume, c'est méditer sur l'état de grâce, bon, sur le, on peut aussi méditer sur les béatitudes, les huit béatitudes la conversion du cœur, de l'esprit euh, ensuite la transfiguration c'est la paix de l'âme la, la, la prière, le, le recueillement intérieur la sainte Eucharistie c'est sur l'union euh, c'est sur l'amour de l'Eucharistie, l'union parfaite avec euh, Dieu Qu effectivement, quand nous communions euh, Jésus vient habiter en nous. Nous, nous Jésus vient infuser en nous D'ailleurs, à propos d'infusion, le rosaire infuse toutes ses grâces en nous. C'est pour ça que c'est un puissant outil de sanctification. Donc, sur les mystères douloureux, l'agonie correspond à la contrition de nos péchés, sans, lequel, sans, sans, sans laquelle nous ne pouvons pas être sauvés. Euh, la flagellation correspond à la mortification des sens. Le couronnement d'épines correspond au mépris de la gloire du monde, aussi au, à la mortification du cœur, à la mortification de l'esprit. Euh, le portement de croix correspond à la patience de nos épreuves. La crucifixion correspond à la conversion des pécheurs, aussi à la délivrance des âmes du purgatoire et à l'amour de Jésus et de Marie, au pardon des ennemis aussi. Euh, les mystères glorieux, donc à la résurrection, correspond à la foi. À l'ascension correspond l'espérance, à la Pentecôte correspond la descente du Saint-Esprit dans nos âmes, sur le monde aussi, la charité aussi, euh, l'assomption de la Vierge à l'évotion envers la euh, Sainte envers Vierge, Marie, le couronnement c'est euh, bon, la persévérance finale, la peinte d'aller au ciel. Alors je vous, en, je, vous, je vous mettrai aussi le lien vers, euh, vers ce site de. Enfin, vers ce lien, c'est, euh, euh, donc, c'est des rosaires médités avec euh, Marie, messagère de l'amour, c'est Marie qui, en fait, c'est prier avec Marie, c'est vraiment prier avec Marie parce que elle est apparue, euh, enfin, elle n'est pas vraiment apparue, c'est, elle a utilisé Marie-Pierre, un instrument pour, euh, pour faire porter sa voix, donc, en fait, euh, vous pourrez méditer avec les avec Marie. Marie médite avec nous les mystères du rosaire. Et je vous invite à prier euh, grâce à ce, à, ce, à ce site. Et euh, sinon, vous pouvez aussi euh, vous procurer euh, cet ouvrage en deux volumes pour aider à prier le chapelet. Et, euh, ça tient, c'est un petit livre qui tient dans la main, voilà, voilà 10 sur 15 cm et vous pourrez l'emporter partout pour prier dans le train, en salle d'attente, que sais-je. Voilà, bonne prière du rosaire, que Dieu vous bénisse et à bientôt.